Bonjour, aujourd'hui je vous propose un shawarma au poulet. Pour le faire, il vous faut 300 à 400 g de viande, un jus d'un citron, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère de poivre, une cuillère à café de euh, coriandre, et deux clous de girofle. Il vous faut aussi 5 graines de cardamone si vous en avez. On va commencer par faire la marinade. Donc on met le citron plus les épices et la viande. Nous allons bien mélanger. Et nous allons mettre là la viande. Pour le coup, vous mélangez bien et vous filmez. Vous les mettez minimum 4 heures au frigo. Sinon, c'est toute la nuit. Si vous avez le temps. Voilà, quand c'est bien mélangé, on filme et 4 heures au frigo minimum. Donc là, quand la viande est bien marinée, il vous faut deux pains pita, la viande marinée, l'équivalent d'un oignon, l'équivalent d'une tomate, deux cuillères à soupe de persil, l'équivalent de deux euh, yaourts blancs et du sel du poivre. Donc on va commencer par faire cuire dans un peu d'huile la viande. Ça dure une dizaine de minutes. Donc on va la faire cuire. Une dizaine de minutes à peu près donc dans le yaourt nous allons rajouter le sel le poivre et normalement c'est là où on utilise le tania donc, on prend nos pampitas qu'on a coupé moi je les ai fait maison je vous avais la recette je l'ai fait la dernière fois donc euh, maison vous prenez le pita coupé au milieu vous mettez l'équivalent de la moitié de la crème, de yaourt, dans le pain pita. Voilà, quand la crème est faite, nous allons mettre un peu d'oignon, un peu de tomate, et nous allons mettre un peu de persil, la viande, Et je vais vous montrer présenter. Vous mettez un peu de crème. Et je vais vous la montrer mise dans les assiettes. Voilà. Et voilà. Mise dans l'assiette avec une petite salade fraîche. Alors c'est très frais. Hein. Vraiment, c'est vraiment euh, agréable comme tout. C'est euh, très très bon. un petit récapitulatif de tous les ingrédients. Merci, abonnez-vous, likez, à bientôt.